Marrant. Euh, ce que je vous demande, c'est que vous me postiez en, en commentaire pourquoi vous êtes là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a accroché dans ce sujet Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit « Bon, moi j'ai envie de, de, de venir assister à une demi-heure sur euh, comment obtenir une augmentation. » Que vous soyez d'ailleurs la personne qui va demander une augmentation ou que vous soyez la personne qui euh, se retrouve dans la situation où il faut euh, ou pas accorder cette augmentation. Euh, quelle est votre difficulté numéro 1 et votre envie numéro 1 donc allez-y, postez-moi ça dans les commentaires et euh, je reprendrai ça au fur et à mesure. Euh, en introduction, pourquoi est-ce que moi j'ai choisi ce sujet euh, D'abord parce qu'il concerne, il concerne tout le monde. Euh, C'est vraiment un des sujets que j'entends le plus fréquemment, le, de manière la plus récurrente dans toutes les, les formations, dans toutes les questions, dans tous les mails que je reçois, les appels que j'ai, etc. Euh, C'est vraiment un sujet qui concerne tout le monde, y compris les indépendants. Car pour un indépendant, il n'y a pas la question du salaire. En revanche, il y a la question de, de temps en temps, augmenter ses prix. Euh, donc ça, c'est une chose que moi, j'ai eu régulièrement à faire dans ma carrière. Évidemment, à chaque fois, en venant me confronter à des barrières internes qui m'appartiennent, qui sont parfois euh, euh, des barrières que je retrouve chez d'autres personnes. Et donc, là aussi, je pourrais vous donner des outils là-dessus. Euh, ça a l'air d'être un des sujets les plus chauds. C'est un des sujets, vu de ma fenêtre, dans ce qu'on me dit, où les gens stressent le plus. Demander une augmentation, ça a l'air que les gens partent dans une séquence de stress assez spectaculairement forte. Donc je me suis dit, il y a un truc à faire avec ça. Enfin, parce que les sujets, les outils que je vais vous proposer peuvent être appliqués sur des sujets connexes, comme euh, avoir un autre job ou un autre poste dans ma boîte. Je vois que Sabrina, pardon, mais je souhaite changer de job et je ne suis pas doué pour demander. Je pense que euh, euh, euh, la phrase je ne suis pas doué pour demander, on va en causer. Hein. Je pense que tout le monde sait demander. Après, la question, c'est est-ce qu'on ose demander Mais donc, ce n'est pas une histoire d'être doué ou pas doué. Euh, D'ailleurs, si jamais on est en train de manger et que tu as besoin de sel, tu vas me dire, passe-moi le sel, s'il te plaît. Et là, ça y est, tu auras fait une demande. Donc, attention, c'est pas je ne suis pas doué pour demander, c'est il faut que dans certaines circonstances, ça me demande un peu plus de courage, d'oser demander. Yes me Ma Maria me dit qu'elle a un problème de connexion. Est-ce que pour les autres, c'est le cas Non, Bruno, c'est bon. Ok, pour moi, Sabrina. Non, pour Patrice, ma, ma, Maria, je vais y arriver. Euh, sorry, est-ce que, euh, je, est, a priori, ça ne vient pas de chez moi euh, Donc, les outils peuvent être appliqués à des sujets connexes, avoir un autre job, avoir une expatriation, c'est une chose que j'entends beaucoup, parce que ça a l'air d'être un truc qui vraiment est important pour certaines personnes dans leur carrière, pouvoir aller faire un tour à l'international, euh, pouvoir changer de client pour les gens dans certaines grosses boîtes où ils ont un client qui, sur lequel ils sont depuis euh, trop longtemps pour eux, et donc ils aimeraient que ça change. Euh, « Maria, apparemment, le navigateur qui marche le mieux en ce moment serait Chrome. » Moi, j'utilise Safari parce que je suis sur Mac, mais euh, je pourrais utiliser Chrome d'ailleurs, mais Safari marche bien. Euh, mais éventuellement, utiliser Chrome, il paraît que ça marche pas mal. Mais j'attends que les autres me disent ce qu'ils en pensent. Euh, « Changer de client, avoir une formation, etc. » Donc, c'est bon pour euh, demander une augmentation, ça peut être bon pour demander d'autres trucs que justement une augmentation. Ça, ça va C'est euh, OK pour, pour vous jusqu'à présent sur cette intro Voilà pourquoi j'ai choisi ce sujet. quoi. N'oubliez pas, hein, je vous demande, vous, euh, mettez-moi euh, quelle est votre difficulté numéro un concernant ce sujet, quelle est votre envie numéro un concernant ce sujet. Alors, en y réfléchissant et en repensant à tout ce qui m'a été dit depuis 20 ans que je fais ce boulot, vu de ma fenêtre, vous allez me dire, j'ai l'impression que la difficulté numéro un, c'est précisément de demander. Et alors pour ça, en y réfléchissant, je me suis dit il y a plusieurs raisons possibles. La première raison, c'est que demander, visiblement, semble nous ramener régulièrement à l'enfance. C'est-à-dire que c'est ce moment, où, je ne sais pas si vous vous souvenez, souvent c'est euh, 7-8 ans, c'est le moment où on s'est rendu compte que tout n'était pas possible. Euh, on, en fait, on, on, on se remet dans le moment où euh, il faut, euh, on, nous étions des enfants et nous demandions des choses aux adultes, et parfois les adultes, d'une manière toute puissante, avait la possibilité de me dire non, et retourne jouer dans ta chambre, ou retourne jouer ailleurs. Donc, c'est une demande qui, à l'époque, était plutôt de l'ordre de la supplication. Et je pense que ça, c'est un truc qui joue encore pour nous, il y a un truc qui tourne encore autour de ça, de euh, ah, je, je, je, je, je galère avec ça. Deuxième chose que je vois par rapport à cette histoire de régression à l'enfance, c'est que euh, le fait de demander vient se confronter avec des règles que nous avons apprises dans l'enfance. Par exemple, je vous fais des règles que j'ai entendues et que moi j'ai dû avaler aussi à l'époque, par exemple, on ne demande pas. À tant qu'on propose, et la phrase la plus culte et vue de ma fenêtre maintenant, « je n'ai pas d'enfant », et ce n'est vraiment pas une règle que je reprendrais si j'avais des enfants, on ne dit pas « je veux », on dit « je voudrais ». Donc très régulièrement, quand nous étions enfants, nous avons appris de la part des adultes qui vont en fait vouloir préserver leur tranquillité, euh, on ne demande pas, et tu attends que papa et maman, ou grand-mère, ou n'importe qui te propose. De la même manière, à l'école, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'institutrice disait, non Aurélien, tu lèves la main d'abord, et c'est moi qui décide si tu peux parler. Vous voyez ce, ce, ce cadre-là Cette histoire de, on demande uniquement si on nous donne la permission de demander. Carrément, dit Sabrina, ça va, ça lui parle. <rire> et je pense qu'au moment où nous arrivons dans la scène, deux, euh, excusez-moi de vous demander pardon est ce que je pourrais avoir un peu plus d'argent. Je pense qu'il y a ce genre de mécanismes qui doivent se relancer. Dites-moi hein, si vous êtes euh, au clair avec ça ou si au contraire vous pensez que j'ai fumé. Dans le passé, je percevais demandes augment d'augmentation et jugements jugement sur ma valeur. Bruno, <rire> j'y viens. Et je vous promets que Bruno et moi, on n'a pas répété. Hein. <rire> Mais visiblement, il y a des sujets euh, qui, qui retournent. Sabrina, non, Maria a réussi à, à récupérer sur Chrome, top. Euh, pense à couper l'autre navigateur, parce que sinon, tu vas avoir deux bandes passantes qui vont se manger. Quoi. Alors, euh, donc ça, c'est premier point, régression à l'enfant. Deuxième point, c'est l'histoire de euh, la position moins plus. Ce que j'appelle la position moins plus, peut-être vous m'avez déjà entendu en parler, si vous avez été en formation avec moi, si vous avez assisté à d'autres webinaires. Position moins plus en analyse transactionnelle, ça veut dire que au moment où je communique avec quelqu'un, je m'accorde moins de valeur intrinsèque fondamental fondamentale qu'à la personne à qui je parle. C'est-à-dire que, par exemple, je vais commencer à me mettre, même physiquement, un peu en dessous. Exemple, ça va, je te dérange Je ne te dérange pas Je peux te prendre cinq minutes Je te demande juste quelque chose Donc, je commence à faire comme si j'avais moins de valeur qu'à la personne en face de moi. Je vais commencer à mettre des petits, des justes, etc. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est que, pourquoi ça se joue en particulier au moment où on est dans une demande d'augmentation C'est parce que c'est le moment où on rencontre un manager. Et alors, il y a pas mal de personnes chez qui rencontrer un manager, voir son manager, surtout dans une scène cadrée, qui revient pas souvent, en général une fois par an, ou deux fois par an, et bien il y a quelque chose qui se joue autour de euh, euh, le rang, justement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, il y a deux choses qui se jouent. La première, c'est j'ai une valeur inférieure parce que j'ai un rang inférieur. Il est inférieur entre guillemets, plus gravé, hein. je reprends une image militaire, mais vous voyez ce que ça veut dire, il a un rang dans la hiérarchie de mon entreprise qui est supérieur, donc ça veut bien dire qu'il a une valeur supérieure, du tout. Alors écoutez bien, tous ceux qui pensent ça, ça veut simplement dire qu'il a une compétence différente de la vôtre. Une compétence différente de la vôtre. Il a la compétence que vous n'avez pas encore, que vous n'avez pas décidé encore de valoriser, vous n'avez pas encore décidé de développer ou d'utiliser, parce que peut-être vous l'avez déjà, qui est une compétence de manager. C'est clair, ça Vous avez d'autres compétences. Il y a bien évidemment d'autres compétences dans la sphère professionnelle, mais il y a d'autres compétences aussi dans la sphère personnelle. Ça va, vous êtes peut-être un très bon père ou mère de famille. Vous êtes peut-être le champion du monde du clafoutis aux pommes. C'est clair ce que je raconte Donc, attention à cette chose-là. Un manager n'a pas une valeur humaine, en tant qu'être humain supérieur à la vôtre, il a une compétence différente de la vôtre. Est-ce que c'est clair ça Parce que ça, c'est un des piliers de ce que je veux vous dire aujourd'hui. C'est bon pour Bruno, c'est valable pour les clients, hein, Bruno. Parce que j'ai bien vu ton commentaire. J'arrive, j'arrive. Quand c'est de manager à manager Ah ben, c'est encore plus facile. Mais donc l'idée, c'est simplement qu'on a chacun nos compétences. Peut-être que dans un compartiment, tu es plus compétent que moi. Et, que, et certainement que dans d'autres comportements, je suis plus compétent que toi. Et puis c'est tout. Ça va Sabrina On est bien d'accord, dit Maya, Pourquoi est-ce que... Ça y est, je suis dyslexique, ça y est. À 47 ans, bim, ça m'est tombé sur le coin de la tête. <rire> bon. Donc, euh, première chose, valeur différente parce que rend différent, non. Deuxième chose, valeur différente parce que argent. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire C'est que beaucoup de gens interprètent que l'argent qu'on me donne pour mon boulot, est une, un, un, un étalon de ma valeur en tant que personne. Ce qui est totalement déconnant. Vous voyez bien, si je le dis comme ça, il y a bien un truc qui ne va pas dans le monde du Royaume de Danemark. Est-ce que quelqu'un qui est payé au SMIC a moins de valeur en tant qu'être humain que quelqu'un qui est payé 50 SMIC par mois Est-ce qu'il y en a un qui vaut 50 fois ce que vaut l'autre Non, pas du tout. Ça veut simplement dire qu'il y en a un qui a un boulot qui est sur une échelle qui, elle, est ou pas, c'est pas mon problème, mais c'est son, son boulot qui, corré, à, à, auquel correspond tel salaire, point bas. Donc, ce qui est vachement important, c'est que quand on commence à avoir, en partir dans des boucles, et par exemple à se sentir euh, attaqué sur sa valeur en arrivant sur les questions d'argent, c'est souvent qu'on s'identifie vis-à-vis de, euh, euh, on s'identifie à son travail si je, je me définis par rapport à ce que je fais, alors ma, mon, le salaire qu'on m'accorde devient la mesure de ma valeur en tant qu'être humain. Donc, pour dénouer ça, il faut dénouer le, le, le, lien, le, le, le lien toxique, c'est je vaux, je m'identifie à mon travail. Ça va jouer au moment de, des augmentations, mais bien évidemment ça vous posera des problèmes le jour où vous partirez à la retraite. Parce que le jour où on part à la retraite, on a l'impression que sa retraite, le fait d'être à la retraite, veut dire que Ma valeur devient nulle, ce qui, encore une fois, est totalement déconnu. C'est clair, ça euh, je, je lis ma, ma, ma, ma, Maria, je vais y arriver. Parfois, le manager a moins de compétences, mais c'est lui qui décide. Attention, il n'a pas la même compétence. Il a peut-être moins de compétences que toi en tant que spécialiste de tel truc. En revanche, il a une compétence que toi, tu n'as pas puisque tu n'es pas dans son job, qui est la compétence de manager. On pourrait toujours discuter de « est-ce que toi, tu serais… » un meilleur manager, tu ferais un meilleur travail de manager si tu étais à sa place, mais ce n'est pas le cas. Donc, ça sert à rien de se poser un problème là-dessus. Est-ce que c'est clair, ça Donc, attention à où est de quelles compétences on parle. Sinon, vous allez partir dans des boucles. Bon, donc, position moins. Deux choses qui posent le problème par rapport à faire une demande en termes d'argent, c'est un Régression à l'enfance avec rapatriation de toutes les règles souvent déconnantes qu'on a apprises quand on était petit. Pour ça, la chose que vous pouvez faire, c'est vous en rendre compte, petit 1, petit 2. Vous rappeler rappelez que maintenant, vous êtes adulte. Et donc, vous avez le choix de faire le tri et de sortir, de commencer à sortir certaines règles déconnantes. Éventuellement, si vous n'y arrivez pas de manière simple, bah c'est le moment d'aller voir un thérapeute. Pour dire, à un moment, j'en ai marre de ce truc, filez-moi un coup de main pour que ça sorte de chez moi. Quoi. Bon, Deuxième chose, euh, la position moins plus, parce que j'accorde de la valeur pas au bon endroit. C'est-à-dire que je, je me mets une valeur intrinsèque par rapport à une compétence ou par rapport à un salaire. Ça va jusque-là On est bon là-dessus Une fois que je vous ai dit tout ça, c'est le moment où il faut se poser la question de comment atteindre son objectif. J'avais vraiment, vraiment besoin de nettoyer euh, le, le champ parce que tant que vous n'avez pas nettoyé ça, vous serez pas, euh, vous, ce que je vais vous dire maintenant ne va pas rentrer. Donc, la première chose, alors là, peut-être il y en a qui m'ont déjà entendu parler de ça, peut-être que vous avez fait ma formation en ligne, je le, je le refais rapidement. La question de l'objectif, c'est qu'est-ce que vous voulez que les gens disent à la fin En l'occurrence, corrigez-moi si je me trompe, ce que vous voulez, c'est que la personne en face de vous dise « Ok, tu m'as convaincu, je vais tout faire pour que tu aies cette augmentation. » Soit parce que j'ai le pouvoir direct, soit parce qu'il y a la RH et la finance, je vois aussi ce que disait Maria tout à l'heure, euh, on va y revenir. Mais en tout cas, l'idée, c'est, vous voulez que la personne vous dise « je suis ok, je suis avec toi », vous voulez pas que la personne vous dise « j'ai compris pourquoi tu demandes ça ». Attention, si vous rentrez sur le mode expliquer, vous allez expliquer, c'est ce que font 90% des gens, ils arrivent face à leur manager et ils disent ou à la RH et ils disent « bien, alors voilà, il faut que je vous présente le contexte ». Et ils vont expliquer pourquoi pour plein de raisons, vu de leur fenêtre, parfaitement logique, Intel tel a fait la même chose, il est payé autant. Euh, euh, moi, je suis une femme, ce n'est pas normal que je ne sois pas payé autant qu'un homme. Il euh, y en a marre que dans l'entreprise d'à côté, ils sont payés plus que nous. Il y a 50 000 raisons qui font que, logiquement, je devrais payer plus. La personne en face de vous, même si elle vous suit dans cette explication, va bah vous dire « je comprends ce que tu dis ». Et en même temps, brouh, voilà toutes les raisons pour lesquelles, vu de ma fenêtre, ça n'est pas possible de t'accorder cette augmentation. Vous me suivez là-dessus Donc, attention expliquer est un moyen, ça n'est jamais une fin. Et en termes d'augmentation de salaire, c'est spectaculairement euh, euh, pas une bonne idée de partir sur une explication. Donc votre objectif, c'est convaincre la personne en face de vous de faire quelque chose. Plus vous serez précis sur ce que vous voulez qu'elle fasse, plus vous serez efficace. Exemple, si vous dites « je voudrais que te convaincre de m'augmenter », et que la personne vous fait « Bon, ok, ben bah écoute, euh, je suis ok avec toi, donc tu vas avoir une augmentation de 100 euros par mois. » Alors que vous, ce que vous vouliez, c'était 400 euros par mois, eh ben, vous, vous aurez atteint votre objectif, qui était juste augmenté. Mais vous serez quand même pas content en sortant. Vous me suivez là-dessus Plus vous préciserez votre objectif, plus vous aurez une chance de l'atteindre ou au moins de vous en rapprocher un max. Donc attention à ça, ne jouez pas non plus, je veux te convaincre de m'augmenter de 600 en espérant qu'à un moment, on va aller à 400. Vous serez moins puissant, faites-moi confiance. Soyez très clair et assumez tout de suite votre envie juste. Yes, là-dessus. Les autres, hein, s'il y a un truc qui ne marche pas, vous me dites. Hein. Bon. Donc, je veux te convaincre de faire ça ou je veux te convaincre de euh, me... Venir avec moi dans mon entretien RH, dans lequel je voudrais que tous les deux nous euh, arrivions à obtenir 20% pour moi. Deuxième chose, ne faites pas de discours sur les obstacles. S'il y a un sujet, pour les raisons que j'ai expliquées avant, dans lequel les gens rentrent en démarrant sur les obstacles, c'est celui de l'argent. Les gens vont démarrer en disant Oui, alors, je sais qu'en ce moment la conjoncture est difficile. Je sais qu'avec le Covid, en ce moment la boîte ne va pas bien. Je sais que, je sais que, je sais que. Et on a l'impression qu'en faisant ça, on va arriver à désamorcer les obstacles. En fait, ce n'est pas du tout ça qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'on ne va plus parler que des obstacles. Donc, je vous le redis, vous rentrez en scène chargé sur votre objectif, le positif, celui qui vous ferait plaisir. Et vous allez voir arriver les obstacles. Rassurez-vous, s'ils sont là, ils vont venir. Et vous allez les traiter dans le mouvement. Exemple. Bonjour, je souhaite te convaincre de m'accorder une augmentation de 10%. Est-ce que ça te va comme objectif euh, Oui, mais enfin, je te bien, ça va pas être facile. Oui, je m'en doute, c'est pour ça que je suis venu te convaincre. Et donc, maintenant que je t'ai dit ça, qu'est-ce qui pourrait te convaincre de euh, faire cette augmentation de 10% Ah, ouais, ouais, ouais, mais c'est difficile en ce moment, tu sais, la conjoncture, etc. Vous ne creusez pas l'obstacle, vous m'avez déjà entendu dire ça si vous avez participé à mes webinaires, on ne creuse jamais l'obstacle par rapport à ce que tu viens de me dire. Du coup, ce qui pourrait te convaincre, c'est quoi Point d'interrogation. Eh ben, je, je viens de te dire, c'est difficile parce que la conjoncture, etc. Oui, oui, je sais. Et donc, par rapport à ça, ce qui pourrait te convaincre, c'est quoi Ben, il faudrait... Et vous verrez bien ce qui sort. C'est clair, ça On prend le bon objectif, on le précise un maximum, et on ne joue pas les obstacles. On attend qu'ils viennent et on les traite dans le mouvement. C'est OK, ça Ok. Mayra disait tout à l'heure, euh, euh, le problème, c'est quand tu demandes et qu'on te dit non. Alors, <rire> je vais dé détendre tout de suite ma ma Maria. <rire> euh, euh, ce qui est intéressant, c'est simplement de se dire, ben, forcément, ils vont me dire non au départ, parce que sinon, ça ne serait pas la peine que j'y aille. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez convaincre les gens en face de vous, c'est qu'ils ne sont pas convaincus a priori. Donc, vous imaginez, c'est-à-dire que, que sinon, votre rêve, ça serait que vous rentriez dans le bureau du manager ou du client, vous lui dites « Bien, alors euh, moi je bosse à partir de maintenant, uniquement si... » Non, non, non, termine pas ta phrase. « Je sais ce que tu veux, c'est déjà réglé, j'ai signé, tu as plus 10% à partir du mois prochain. »« Ok, <rire> mais ça n'existe pas ça, c'est un monde magique. »« Ça va ça vous, vous, vous, vous me suivez ?» Bien sûr, les gens au départ vont dire « C'est difficile, c'est compliqué. » Puisque jusqu'à présent, ils n'ont pas dit oui. Donc, forcément, ils vont dire non au départ. C'est pour ça que vous êtes là pour les convaincre. Ça te parle, ça, Maria Yes. Bon, donc, on va se détendre. Forcément, les gens vont dire non au départ. Mais ce n'est pas à moi qui disent non. C'est à ma demande. Écoute bien, C'est pas à moi qui disent non. C'est à ma demande. Des coupons faisant une différence entre qui je suis et ce que je veux. Ça n'a rien à voir. Yes. Donc, euh, pour ça, je vois qu'il y a déjà 51. Euh, ce qui est important, je vais vous raconter l'histoire suivante, c'est une, une jeune femme dans une grande maison de champagne, euh, avec qui je faisais, donc il y avait tout un groupe, formation en présentiel, et dans, souvent le deuxième jour, ce qui se passe, c'est que les gens prennent une scène qu'ils ont envie de jouer. Et donc cette personne me dit, bah, moi ce que je veux jouer, ce n'est pas exactement une augmentation, elle dit, moi je rêve d'obtenir tel job dans la maison, et je sais bien que, a priori, ce n'est pas pour moi, mais bon, j'en rêve quand même. Donc ce que je voudrais jouer, c'est la scène avec mon manager. Donc, il y a un des gars de la, du groupe qui dit ben « moi, je vais faire ton manager ». Et ça démarre. Alors, accrochez-vous bien, ça démarre. Bien, alors, je ne sais plus comment elle avait pris comme prénom. Donc, bien, euh, et bien, écoute, Antoine, euh, voilà. Euh, alors, euh, moi, a priori, je sais que je ne suis pas la bonne personne pour avoir ce job. Je sais qu'a priori, je suis trop jeune. Je sais qu'a priori, tu as déjà pensé à quelqu'un d'autre. Et en plus, ça ne s'est jamais fait dans la maison. Bon, mais n'empêche que... <rire> ça va avant même qu'elle ait fini, le manager était mort de rire, tout le groupe était mort de rire. Donc elle s'arrête, très énervée, elle dit « Mais qu'est-ce que vous fait marrer ?» Et donc on l'invite à repenser à tout ce qu'elle vient de dire. Donc elle se met à rigoler à son tour et elle fait « Ah ouais, en fait je suis bien parti sur les obstacles. » Ça va ça Donc je vais répondre à ta question, Maria, en même, en même temps tu vas voir dans l'anecdote. Donc elle redémarre et elle dit « Bon Antoine, aujourd'hui mon objectif c'est de te convaincre de me filer tel job. » Est-ce que c'est ok pour, comme toi pour mon objectif alors Antoine fait euh, « bah, Écoute, euh, on peut toujours en parler, mais euh, je te préviens, ça va être difficile parce que... » Il dit « Oui, oui, » Qu'est-ce qui pourrait te convaincre ?« bah, euh, d'abord, euh, t'es pas la bonne personne. A priori, t'as pas d'expérience. » D'accord Et donc, par rapport à... Alors, elle hésite un peu, hein, je me souviens maintenant, elle fait hum, « je suis pas la bonne expérience. »« ah, Non, bah Et donc, par rapport à ça, ce que tu veux, c'est quoi Et là, le, le gars en face s'arrête, me regarde et fait... « Ah ouais En fait, là, je ne peux pas faire autrement que de répondre. » Il se retourne derrière elle et il lui fait bah, « En fait, il faudrait que tu montres que tu as les compétences. » Elle creuse, elle dit « C'est-à-dire, c'est quoi les compétences importantes pour toi ?» Et il lui a dit, ce, bon, dans la scène, ce qui était important pour elle. Et ça a été la même chose pour chacun des obstacles. Il se trouve qu'il y en avait moins que ce qu'elle avait imaginé au départ parce qu'elle m'a raconté après, elle m'a envoyé un mail. Elle a bien évidemment utilisé tout ce qu'elle avait appris et elle a eu le job dont elle rêvait. Probablement qu'il qu vaut mieux arrêter de dire qu'on en rêve qu on peut dire qu'on le veut, qu'on rêve, on imagine, on est en train de se dire qu'on ne peut pas l'attendre. Ça va là-dessus Ça vous parle Maria, est-ce que ça répond à ta question Pas vraiment. Alors, ce que je te propose, Maria, c'est si ça te va, je te file le micro. Parce que comme il n'y a pas euh, trop de monde, est-ce que tu es OK Oui. Alors, je déverrouille le micro. Vas-y, Maria, depuis Chrome. <rire> Est-ce que tu as le micro Et après, il faut que, tu le, faut que tu le déverrouilles de ton côté. En bas de l'image, il y a un petit micro on-off audio. Est-ce que ça, ça marche, Maria Si je déverrouille la caméra, est-ce que ça marche encore plus Tu n'as peut-être pas envie que je déverrouille la caméra. Allo, allo. Maria, est-ce que tu est es toujours là Continue ma, ma. Ah, ça y est! Vas-y, c'est tout bon! Oui, on t'entend! Oui! d'accord, Donc, on imagine, tu es le, la personne et moi, je suis Maria. Ça te va oui. Donc, tu viens de me sortir ça. Très bien, euh, Maria. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui pourrait te convaincre par rapport à ça euh, C'est quoi le job ou de l'argent C'est quoi ce que tu veux, toi Augmentation financière. Augmentation financière précise. Tu veux combien en plus je veux un 3%. 3%. Donc, euh, j'entends, tu me dis, euh, Maria, que euh, en ce moment, euh, les budgets sont contraints, c'est ça Et alors, du coup, qu'est-ce qui pourrait te convaincre de m'augmenter de 3% Ah, merci, euh, ma, Maria. Euh, moi, en ce moment, ce n'est pas la RH que je veux convaincre. Ce que je veux convaincre, c'est toi. Est-ce que toi Très bien, très bien. Alors regarde, Maria, grâce à toi, on va faire le, le, le cas où le décideur est ailleurs. Les autres, vous pouvez rester à écouter. Hein. <rire> donc, euh, fondamentalement, tu as vu ce que je viens de faire, ne jouez qu'avec les personnes qui sont en face de vous. C'est les personnes qui sont en face de vous que vous voulez convaincre. Donc, la personne qui est en face de vous, vous lui avez dit, euh, est-ce que euh, tu es convaincu vous, vous verrouillez cette personne, vous lui dites, donc... Maria, est-ce que tu es convaincue euh, euh, pour, de m'accorder 3% d'augmentation mensuelle Est-ce que c'est OK pour toi Ce une... n'est pas un vrai oui pour moi, ma... Maria. Est-ce que tu es OK Oui, toi tu es le manager est-ce que tu es OK pour m'accorder à moi, Maria, mes 3% d'augmentation Mais est-ce que toi, tu es OK là-dessus à continuez jusqu'à ce que la personne vous dise ça. Pas oui, mais, oui, mais, mais, non. Est-ce que toi, tu es OK Moi, je suis OK. Alors, à ce moment-là, mon conseil, c'est... Vous avez atteint votre objectif puisque c'est sur cet objectif que tu étais rentré. Je veux te convaincre de m'augmenter 3%. Donc la personne vous dit, moi je suis OK. Arrêtez la scène. Vous remerciez la personne, vous sortez de scène. Et vous reprenez un rendez-vous, soit avec la RH en direct, puisque vous avez appris que c'est la RH qui a les clés de, de, de, de l'argent, soit avec le manager, et vous retournez vers le manager et vous dites, maintenant ce que je veux, c'est te convaincre de venir avec moi au rendez-vous avec la Herge. Et vous refaites la démarche. Qu'est-ce qui pourrait te convaincre de venir avec moi, me soutenir, me, me vendre euh, auprès de la Herge Et vous voyez, c'est clair ce que je raconte C'est clair, pour moi, c'est clair. moi, j'ai fait démarche. Ouais. Magnifique. C'est ça Et donc, elle vous dit ça. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce qui pourrait vous convaincre de m'augmenter de 3% J'entends qu'aujourd'hui, vu de votre fenêtre, je suis bien positionné. Donc, il faut que je change quelque chose. Faut qu il faut qu'il y ait quelque chose qui change pour vous convaincre de m'augmenter de 3%. Qu'est-ce qui pourrait vous convaincre de m'augmenter de 3% C'est clair ce que je raconte Oui, ouais, ouais, je t'écoute, chez Orange, oui. Oui, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que tu es en train de te faire avaler par l'obstacle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle t'a dit, tu es dans le nuage, tu es dans la médiane, le nuage de points, tu es dans la médiane, c'est devenu pour toi force de loi. C'est comme si elle t'avait dit, oui, mais enfin, à un moment, tu sais, quand tu jettes une pomme par la fenêtre, elle tombe par terre. Et là, tu as fait, ah ben bah oui, c'est vrai, plouf. Non. C'est ça. Donc là, tu es passé dans l'autre chance, tu es passé en mode agressif. Tu lui as dit, en gros, ne me prends pas pour une gourde. Voilà, donc pour tout le monde, écoutez bien la différence. Mode passif, bon, tant pis, salut. Mode agressif, eh, oh, oh, oh, oh, j'en ai rien à foutre de ta raison. Troisième possibilité, mode assertif. Non, non, mais mode assertif, c'est, ok, donc par rapport à ça, qu'est-ce qui pourrait te convaincre J'entends ton point de vue, qu'est-ce qui pourrait te convaincre Qu'est-ce qui pourrait faire que tu changes de point de vue c'est les règles de la maison, bien sûr. Pour l'instant, dans les situations actuelles, c'est les règles de la maison. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qui pourrait te convaincre Que je vous propose de poser la prochaine fois. C'est possible, mais je pense encore une fois que... De toute façon que tu rejoues la scène avec un support plus élevé et tout ça, c'est très bien, c'est une bonne stratégie. Mais je pense que vraiment ce qui est important, c'est de se dire, il y a quelque chose dans sa tête, il y a quelqu'un, il y a un endroit quelque part où il y a un levier. Il faut que je trouve ce levier. Donc comment je fais pour trouver ce levier Et pour ça, il n'y a pas photo, il faut demander aux gens. Vous ne pouvez pas le savoir à leur place. Clair ça pour toi, Maria Elle n'est pas tordue. Elle est difficile à convaincre. Non, non, non, non, non, non. Si tu pars en « elle est tordue souviens -toi, re », souviens-toi, retrouve-le sur ma chaîne YouTube, tu verras le replay d'un webinaire où cette personne n'est pas OK pour moi, comment faire pour qu'elle change Je parle de ça en long, en large et en travail. Tu étais là Cool. Euh, OK, Maria Mais tu, mais non, tu ne sais pas parce que c'est elle qu'il va falloir poser la question. C'est ça que je veux te dire. Okay. Et eh oui, tu ne peux pas le savoir à l'avance. C'est ça qui est vraiment intéressant en fait. C'est là où il va falloir rentrer dans son cadre de référence. Okay. C'est ça hein, le truc. Mmh. <rire> ça serait trop simple si on, il suffisait de savoir à si on savait à l'avance sur quel bouton appuyer. Mais ça ne marche pas, c'est des êtres humains quoi. Ça te parle pas <rire> je... Et oui, oui, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, en face, toi, tu commences à être pas commode non plus, il y a 40 ans de ta voix. <rire> C'est euh, ça. <rire> bon, euh, il est oh là là, il est 14h03. Alors, attendez. Est-ce que vous êtes OK pour que je déborde un petit peu, tiens finalement Parce que je vois des belles questions de Nadir, de Sabrina. Maria, est-ce que toi, tu es OK pour que je déborde un petit poil oui Allez. Alors, on va déborder un petit poil. Euh, demande de, sa, de Nadir. Personnellement, ça ne me dérange pas. Elle ne me fait pas peur. J'ai en général des arguments pour négocier. C'est plus compliqué pour un nouveau job à développer lors d'une autre séance. Euh, Nadir, même réponse que pour euh, euh, euh, tout à l'heure, euh, à l'instant, Maria. Demande aux gens. Demande aux gens. Et même si tu les connais en interne, demande-leur. Comme ça, tu vas te muscler pour les nouveaux jobs. Ça va C'est OK euh, merci. Bon, il y en a qui doivent s'en aller. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup Il ah, y avait, euh, Bruno, comment je fais pour, euh, avec un client C'est ça, hein euh, Mon envie de travailler sur l'augmentation des tarifs car je suis indépendant. Alors, Bruno, je vais te répondre très facilement. Tu n'as pas envie de travailler sur l'augmentation de tes tarifs. Tu as envie d'obtenir <rire> une augmentation de tes tarifs. C'est clair, ça Attention envie de travailler, ça ne dit pas que tu vas obtenir. Donc, ce que tu veux, c'est obtenir une augmentation. Tu as envie d'augmenter tes tarifs. Alors, je vais te dire, c'est hyper simple. Fais-le. Oui, vous aurez un replay de ce webinaire, je pense, dès la fin de cet après-midi. A priori, en général, je, je boucle, enfin, l'upload, le, le, la mise en forme, euh, le, le générique, tout ça, c'est fait et mis en ligne dès euh, la fin de l'après-midi. Bon, jeunes gens, je vous remercie beaucoup. Je commence à être à court de sujet pour les prochains webinaires. Donc, encore une fois, et toujours, je vous le demande, avec quelle difficulté vous galérez en ce moment Ça va Dites-moi ça, mettez-moi ça, soit dans les commentaires maintenant, soit par mail, c'est encore mieux, parce que ça vous, vous laisse le temps d'y réfléchir. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il y en a plein qui me disent, « Ouais, je le fais !» Et j'ai jamais vos mails <rire> Donc, vraiment, envoyez-moi ça. Moi, j'ai des idées, bien sûr, je peux en mettre des, des, des, des idées, mais je vais galérer par rapport à, pour trouver le bon pour vous, quoi. Donc, je vous pose la question. Maria, stress permanent au travail, envoie-le-moi. Envoie-le-moi ça. Patrice, comment refuser une augmentation à salarié Pareil, envoie-moi ça avec deux, trois lignes de commentaires, de contexte là-dessus. Ça va euh, Maria, Aurélien, à 2 envoie-moi ton commentaire. Ton, ta demande. Ça va euh, Merci. Euh, Salma, que je n'ai pas entendu. Est-ce que déjà c'était OK pour toi Envoyez-moi vos demandes, tout sinon. OK. Euh, petite question dans le cadre du Covid, même démarche. Ah, c'est qu'un obstacle en plus. Ça va être un des arguments souvent légitimes que les gens vont te mettre en plus pour te dire que ce n'est pas possible de t'augmenter. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qui pourrait te convaincre de m'augmenter de temps avant, euh, la, la, parfois, c'est euh, l'année euh, dernière, on n'a pas sorti le produit en temps et en heure. Euh, on n'a pas eu les ventes qu'on voulait aux États-Unis. Ce coup-ci, il y a le Covid. Mais attention, est-ce que le Covid commence à devenir une bonne euh, euh, excuse pour tout et le reste, quoi Donc, allez chercher le levier. Vous allez voir que, à mon avis, sur le Covid, c'est un truc qui va vite euh, pivoter, en fait. Ça, ça va revenir à une histoire de « on n'a pas atteint nos objectifs, quoi ». Ouais, OK. Donc, qu'est-ce qui pourrait te convaincre de m'augmenter Et parfois, vous allez juste obtenir un truc du style… Ben, bah, écoute, euh, moi je suis OK, mais dans six mois. Bah, vérifiez si à ce moment-là, avec votre foi intérieure, ça me va. Si ça ne vous va pas, moi ce que je veux, c'est te convaincre de m'augmenter dès maintenant. Donc, qu'est-ce qui pourrait te convaincre de m'augmenter dès maintenant Yes Ça va, Salma Yes, cool. Cool, clair. Bon, jeunes gens, je vous remercie beaucoup. C'est un sujet que j'adore euh, évoquer. Donc, euh, pareil, si vous avez des questions de rebond par rapport à ça. Aurélien, at AurélienDodé.com, c'est pas difficile. Envoyez-moi euh, voilà, les trucs qui vous manquent, les éléments qui vous manquent et je vous ferai des vidéos complémentaires par rapport à ce webinaire. Je vous remercie, je compte sur vous pour euh, nourrir euh, la suite des événements et merci, merci, merci d'être là même en plein été. Hasta luego!